Le Master spécialisé Management et Direction de projet, c'est une formation sur un an et demi. C'est un diplôme délivré par Centrale Supélec et qui s'adresse à des personnes qui ont un bac plus 5. Donc le Master, il est organisé en, en alternance de journées professionnelles et puis de journées de cours. C'est-à-dire que nous, les cours ont lieu tous les 15 jours, 5 jours par mois, dont un samedi par mois et c'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle à côté. On a des profils aussi bien issus du monde de la santé, de l'informatique, des services, dans des associations également, avec quelqu'un en fait qui, qui souhaite changer quelque chose à sa vie professionnelle et qui veut passer un gap, devenir directeur de projet. Ça peut être aussi des gens qui ont déjà une petite expérience professionnelle dans un certain milieu et qui souhaitent s'ouvrir à d'autres choses et faire profiter de leur expérience enrichie par cette formation pour changer de secteur ou de dimension. Nous, la, la caractéristique vraiment, c'est qu'on a une grosse part dans la formation autour de l'humain. Et derrière gestion, on va parler de gestion de projet, de gestion financière, etc. Mais nous, il y a vraiment une caractéristique très très forte sur le management humain qui passe par la connaissance de soi, la connaissance des autres. Il y a une, une forte part des cours même de la formation qui vont parler de conscience de soi, de gestion du temps, de communication orale et écrite, de leadership, de négociation. On ne cherche pas à former un gestionnaire de projet ou un, ou un gestionnaire de budget, etc., mais vraiment de former des directeurs de projet qui vont pouvoir gérer des portefeuilles et qui vont avoir un, un panel beaucoup plus important à gérer qu'un seul projet. Pour être un bon euh, directeur de projet, euh, il faut une grande capacité d'écoute et puis euh, une, une capacité aussi de remise en cause, aimer les hommes et être à l'écoute des parties prenantes et c'est ce qu'on essaie de transmettre en fait dans cette formation. Donc Le management de projet, c'est vraiment une activité dédiée euh, une spécialisation en fait, dédiée à des activités qui ont un début et une fin et où on est capable vraiment d'officialiser un lancement, un départ et mobiliser fortement des ressources jusqu'à un terme. Donc ça s'applique euh, très bien à des activités ponctuelles, des projets de réorganisation dans l'entreprise, etc. On, on, ça ne s'appliquera pas à de l'amélioration continue. Et ça s'applique aussi très bien à la création d'entreprises. Et dans nos, dans nos promotions, Quasiment tous les ans, on a un ou deux masteriens, donc quand on rentre dans le master, on devient masterien, étudiant du master. On a un ou deux masteriens par an qui créent leur startup, qui créent leur entreprise. Ce master donc, est co-habilité, co-monté par Central Supélec et la Ségos depuis le démarrage. Et avec mon collègue Emmanuel Chenevier côté Ségos, on a vraiment à cœur de revoir tous les ans le contenu pédagogique pour s'adapter au mieux aux besoins des entreprises, de nos étudiants et aux besoins du marché. Après, comme c'est une formation qui se fait en Executive Education et qui est vraiment un projet personnel pour chacun, l'évolution, les changements que ça, ça va impliquer pour chacun sont extrêmement variables. Il va y avoir des changements pendant la formation, Généralement, c'est au bout de 2-3 ans en moyenne qu'on voit qu'il y a un changement professionnel drastique. Si vous avez envie de changer et de prendre des responsabilités dans votre entreprise, si vous avez envie de vous challenger sur des activités très dynamisantes comme le mode projet, etc., oui, c est, c est, c est, cette formation est faite pour vous. Après, il faut vraiment être accompagné par son entreprise et puis euh, avoir des soutiens personnels aussi assez forts parce que, comme je le disais, c'est une formation qui est euh, très demandante. Vous avez entre 35 et 40 ans, vous êtes un homme ou une femme euh, très dynamique et euh, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie professionnelle, aussi bien de changer de profession, de changer d'entreprise ou de changer de secteur ou de changer de responsabilité au sein de votre entreprise. N'hésitez pas, candidatez. Et ce sera un plaisir pour nous de discuter avec vous, de l'opportunité pour vous de nous rejoindre, de l'opportunité pour nous de vous accueillir au sein de cette belle promotion du MSMDP.